Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais répondre à la question sur quelles unités de temps faut-il trader Alors selon mon avis, selon mon expérience, il est important de regarder les unités de temps d'abord les plus longues. Bon ce n'est pas la peine de regarder longtemps les unités de temps sur des années mais par contre si vous voulez faire du day trading vous avez intérêt à regarder d'abord le mensuel. Euh, les, les unités de temps euh, une semaine, puis 4 heures, 1 heure, 15 minutes, aller comme cela en diminuant pour trouver le point d'entrée idéal jusqu'à une minute par exemple voire même euh, en 50 et centiques comme je le fais sur ProRealTime. Mais euh, si vous, tradez, euh, vous regardez par exemple sur le 4 heures, vous avez l'intention de faire un trade assez long eh bien ça n'a pas la peine ensuite de surveiller le 1 minute parce que ça va vous faire paniquer si vous voyez un, un changement, une correction rapide, vous allez dire aïe aïe le marché part dans le, dans le mauvais sens alors que votre étude a été faite sur le 4 heures ou le 1h, que vous avez vu un bon signal que le marché allait partir dans un sens ou dans l'autre. Donc le bruit entre guillemets que vous pouvez voir que le marché va faire forcément sur des unités de temps plus petites, il ne faut pas le regarder. Donc, si vous faites un trade, vous avez l'intention de faire un trade qui durera peut-être quelques heures si vous envisagez cela, eh bien, ce n'est pas la peine de chercher sur les unités de temps plus petites. Restez sur votre unité de temps 4 heures ou 1 heure afin d'éviter d'être perturbé, d'être angoissé par ce que vous voyez sur des unités de temps plus petites. Par contre, si vous euh, faites du scalping, si vous prenez rapidement vos trades eh bien regardez bien sûr la tendance de fond sur le 4 heures, le 1 heure et puis prenez vos trades, vos entrées de trades sur les unités de temps les plus petites donc le 1 minute, le 5 minutes vous regardez et puis 50 et 100 ticks si vous tradez de cette manière-là encore plus rapidement comme je le montre dans ma formation scalping plus Ishimoku mais euh, surtout euh, ça vous permettra de bien positionner votre stop loss et de rentrer sur le marché au meilleur moment après prendre vos take profit et eh bien il faudra voir sur les unités de temps plus longues jusqu'où le marché a une forte probabilité d'arriver. Donc vous voyez les supports, les résistances sur les unités de temps plus longues et à ce moment-là ça vous permettra d'avoir une bonne probabilité de réussite que le marché va arriver sur un certain niveau qui peut être supérieur à ce que vous prendriez si vous vous focalisez seulement sur le très court terme. Parce que, bon, on peut prendre des traits très rapides en scalping, donc prendre un pips, deux pips seulement. Mais si vous voulez avoir une chance de faire des, des trades plus longs de temps en temps parce que le marché est bien configuré, que vous avez regardé sur les unités de temps un peu plus longues, et eh bien à ce moment-là il faut bien sûr tenir compte des supports et des résistances principalement euh, sur les unités de temps plus longues. Et là vous verrez euh, que vous avez une chance que le marché arrive jusqu'à tel niveau. Vous remontez à ce moment-là votre stop-loss sur votre point d'entrée après avoir pris éventuellement des des bénéfices, donc euh, vous mettez votre stop loss sur le point d'entrée, donc à break even, comme on dit euh, dans ce cas-là, et vous laissez le marché courir avec peut-être des prises de bénéfices intermédiaires, et ainsi votre scalping se transformera en day trading, voire même peut-être en swing trading, s'il y a des grosses opportunités. Donc regardez toujours, dans tous les cas, les unités de temps plus longues, donc au moins le 4 heures, le... Le, une heure euh, si vous voulez faire des, des trades euh, à court terme euh, avec, en laissant la chance au marché de peut-être euh, euh, vous faire gagner 10, 20, 30, 40 voire euh, 100 pips certains jours. Donc euh, c'est très important de regarder, de faire une analyse sur les unités de temps plus longues donc il ne s'agit pas d'ouvrir votre ordinateur, de regarder simplement le 1 minute et de prendre des trades là, non, ce n'est pas, pas une bonne manière de procéder, vous n'aurez pas de bons résultats de cette manière-là. Euh, Levez-vous peut-être une demi-heure plus tôt, analysez les marchés sur les unités de temps plus longues et à ce moment-là attendez la bonne configuration sur les petites unités de temps mais en sachant déjà que vous avez analysé les unités de temps plus longues et que vous savez qu'il y a une bonne probabilité que le marché parte dans un sens Peut-être qu'à un moment donné, il va partir dans l'autre sens, contrairement à ce que vous aviez analysé, mais vous comprendrez, vous aurez fait une analyse avant de prendre votre trade qui vous permettra d'éviter de prendre des trades dans le mauvais sens et d'avoir des bons résultats la plupart du temps. Donc c'est la meilleure manière de procéder. Donc il n'y a pas une, une euh, unité de temps à privilégier qu'une autre. Il vaut mieux utiliser toutes les unités de temps pour faire une analyse avant de trader, même si vous faites du scalping comme ce que je conseille, puisque le scalping, les marchés sont configurés 70% du temps, 70% du temps pour euh, prendre des trades assez courts, des bénéfices courts. Donc c'est ce que je vous enseigne dans ma formation scalping plus ishimoku. Vous avez un lien ici au-dessus dans le coin supérieur de la vidéo et en-dessous de la vidéo qui vous permettra de commander ma formation scalping plus Ishimoku et en 2-3 jours vous aurez fait le tour des vidéos donc vous recevez immédiatement les liens vers les vidéos, vous analysez ça, vous regardez bien ça, vous testez sur un compte démo et dès l'année prochaine j'espère, puisqu'on est en décembre 2019, vous deviendrez un trader gagnant avec ma méthode. Voilà. J'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Likez-la si celle-ci vous a plu, partagez-la et je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. À très bientôt, au revoir.